et à est-ce qu'on peut être dans deux états à la fois est-ce qu'on peut être à la fois heureux et triste fier et honteux ou honteuse est-ce qu'on peut être à la fois attaché et appartenant au judaïsme en même temps très très conscient de notre appartenance à la grande famille humaine et est-ce qu'on peut être rassemblé avec des gens qui, dans, qui sont dans des, des états différents de nous Est-ce qu'on peut être heureux, heureuse quand il y a des gens malheureux à côté de nous euh, Est-ce qu'on peut être euh, énergique quand il y a des gens qui ont besoin de calme Est-ce qu'on peut être ensemble Est-ce qu'on peut être jeune quand il y a des personnes d'âge plus avancé Est-ce qu'on peut mélanger toutes ces choses-là Une façon d'être ensemble, c'est euh, d'être tous pareils et toutes pareilles. De se réduire, et c mais c'est une vraie tendance. Vous dites non, mais en vrai, je pense que ne pas se conformer à ça, c'est ultra dur. Parce qu'il y a des milieux où c'est normal d'être entre heureux et moyens, mais pas très, très, très heureux et pas très, très triste, par exemple. Tu vois donc, bien sûr, on, on est sûr, on se dit, mais oui, bien sûr, on peut être ensemble en étant différents, oui, mais jusqu'à où euh, et, euh, et je pense donc que la question se pose vraiment. Et elle a une implication très intéressante. Parce que dans un cas, ça veut dire qu'on doit se réduire au minimum commun pour essayer de tous et toutes se ressembler. Et en vrai, on, probablement, on le fait partout, quand même. Mais peut-être de moins en moins, peut-être qu'il y a des endroits où on a de plus en plus de liberté. Ou alors, sinon, ce qu'il faut faire, c'est toujours être concentré sur ce qui nous rassemble, même si, et savoir qu'on est ensemble, même si l'autre est très, très loin. L'autre, tu vois, on peut... Vous voyez ce que je veux dire Je, je, je sais qu'en moi, il y a une étincelle de joie, même si je suis très très triste, mais je ne l'oublie pas quand même, je sais qu'elle est là, je ne perds pas le fil. Hein. Et donc j'y reste toujours attachée. donc les gens qui sont dans la joie, je peux être attachée à eux et à elles, même si je suis très très très loin. Euh, et c'est intéressant parce que ça, ça veut dire qu'on augmente nos libertés quand on fait ça. Alors, ben, c'est une chose à réfléchir. Je pense, et je pense que c'est un travail permanent. Une partie de la réponse, vous l'avez ici, bien sûr. Est-ce qu'on peut être plusieurs choses différentes Ben bah oui, en fait. Mais à condition qu'il qu y ait quelque chose au centre, qu'il y ait un texte au centre sur lequel on puisse s'appuyer pour se souvenir qu'on est ensemble. Dans notre parachève à c' en fait, Jacob et Ésaü sont arrivés au point où ils ne pouvaient pas être ensemble. Parce qu'ils ont complètement perdu contact avec ce qui les unissait. Parce que Esaü, il est complètement, je ne sais pas très bien dans quoi, il faut, il faut voir. Je peux avoir mes interprétations, mais je n'ai pas très bien envie de le dire, il faudrait lui demander. Mais bon, disons qu'il est vraiment dans euh, la chasse, il est dehors, et j'en sais rien, il est poilu, et peut-être qu'il est viril, je ne sais pas, peut-être. Et Jacob, bah, il est un berg, il est un homme des tentes, ils n'ont rien à se dire. Mais en vrai, si. Mais en, en réalité, ils n'arrivent pas à le voir. Et pour cette raison, ils n'ont pas, par... pas pu, à la fin de la paracha de la semaine dernière, se partager la bénédiction. Alors que le but, c'est quand même de faire un peuple. On ne peut pas faire un peuple, à chaque génération, on choisit qu'un des descendants. Ça ne va pas marcher. À un moment donné, il va falloir que ça change. Ça changera avec Joseph et ses frères. Euh, mais donc là, pour ce que... n'est pas possible d'avoir une dichotomie pareille. Donc il va falloir que Jacob s'en aille et c'est ce qu'il fait dans notre paracha. Et je voudrais que ça puisse être un exemple euh, ou peut-être une inspiration ou peut-être, je ne sais pas, pour toutes et tous de voir comment on élargit ses possibles intérieurs. Et est-ce qu'il y a des endroits, comme Jacob, là où il était euh, chez ses parents, où on ne peut pas être soi-même Et dans quelle, dans quelle dimension on ne peut pas être soi-même Par exemple, là, tout de suite, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui ne pouvaient pas être vous-même dans cette dimension-là, à leur égard. Peut-être et ce serait très intéressant de le partager. Ce que fait Jacob, c'est que lui, qui est un homme d'étente, il va quitter tout ce qu'il connaît, il va partir complètement à l'aventure. Et comme il est dans un état énorme de... Là, c'est mon interprétation de stress, en tout cas ce qui est dans la Torah, c'est qu'il va rêver et il va rêver d'une échelle avec des personnalités ou des, ou des incarnations, ou des idées, ou des anges qui montent et qui descendent. Et il va découvrir de no nouveaux univers, et il va être amoureux d'une femme, et il va, il va être, se faire rouler, et puis il va être amoureux, et puis il va épouser une autre, et puis il va créer quelque chose. Et ce qui se passe est complètement délirant, parce qu'il part complètement tout seul, euh, il se retrouve à être fou d'amour, il se retrouve marié à une autre femme, ces deux femmes se sont donné le mot pour pouvoir ensemble pour pouvoir rester ensemble dans des circonstances qui sont hallucinantes et inacceptables. Je c'est clairement, c'est interdit dans le judaïsme d'épouser deux femmes. Clairement, clairement. Donc, comment c'est possible qu'on ait un patriarche qui le fasse enfin, C'est hallucinant. Mais à ce moment-là, il faut trouver une solution. Il faut que quelque chose se passe. On ne peut pas dire que ce soit une famille classique. Hein. Euh, euh, papa, euh, quatre femmes. Parce qu'il y a les servantes aussi. Voilà. voilà. À un moment donné, il va se passer plein de choses qui vont le faire sortir peut-être de la normativité des, de la tente où il était, et où le monde peut-être était en théorie, en, euh, était, fonctionnait pour lui dans la théorie. Mais donc il va devoir complètement ouvrir son champ. Et moi c'est la question que je me pose aussi, euh, à titre individuel, partout où je me trouve bien sûr, et aussi euh, dans notre communauté. Euh, quelles sont les choses a besoin, sur lesquelles on a besoin d'être identique Sinon c'est trop dur pour nous à porter et donc, ça veut dire que toute personne qui veut s'ajouter à la communauté doit être identique sur ce point-là, sinon. Et il hein, ne faut pas trop faire semblant que ça n'existe pas. C'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'on n'est pas tous euh, égaux et égales là-dedans. Vous pouvez réfléchir à cette dimension. Venez me le dire après l'Office, ou peut-être... Euh... <coughs> par euh, par euh, groupe de deux bancs, D'accord. Dites-vous entre vous s'il y a des choses sur lesquelles vous pensez que vous ne pouvez pas partager le. Tu vois, que est-ce qu'il y a des, des, des, des, des, des, des facettes de votre identité Vous vous dites, ah, ah, bof. Dites pas lesquelles, mais dites-vous dites par groupe de devance parce on est trop nombreux pour, euh, pour discuter. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'un rabbin pour discuter. En, en par groupe de deux bancs, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous dites oh", « Vous n'êtes pas obligé de partager si vous ne voulez pas. Hein? » Juste un peu. Ou bon, sinon, vous racontez autre chose, ce n'est pas grave. Hein. La question c'est Bon, alors chacun se pose la question à sa façon. Moi, j'adorerais que vous continuiez. Mais je vous propose de continuer peut-être au moment du kidouche ou par la suite, mais gardez le contact les uns les unes avec les autres. Et si on arrête le là je pense que c'est très bien aussi. C'est super, c'est très bien. Non, non, mais moi j'ai... Non, mais c'est pas un vrai micro, c'est le micro du Zoom. Eh bien, en tout cas, continuez, je vous en prie, je vous en prie, continuez cette discussion après. Continuez là, continuez là, parce que c'est une, une discussion qui n'a pas vocation à s'arrêter. Et les personnes qui veulent poursuivre l'office, on va le poursuivre dans, dans dans un instant. Les autres continuent à discuter. Moi, je, je suis pour. Euh, mais, euh, mais, non, mais n'écoutez pas, continuez à discuter. Non, non vraiment. Euh, mais euh, simplement, les dimensions dans lesquelles... Il faut savoir que les dimensions dans lesquelles vous pensez que vous ne seriez peut-être pas accepté ici, bah, il y a sans doute d'autres personnes qui les partagent. Et sans doute d'autres personnes qui pourraient nous rejoindre si elles étaient plus acceptées, facilitées. On peut toujours avancer sur la façon dont on peut se connaître les uns les autres on va passer à Allez-nous à la page 90, mais les personnes qui discutent peuvent rester à discuter franchement c'est super, Allez-nous page 90 hein? non non parce que sinon je vais les interrompre comme ça je le ferai Allez-nous les la